Le baobab a une écorce lisse. Les baobabs ont la particularité de stocker de fortes quantités d'eau dans leur tronc, ce qui leur donne cette apparence obèse. De nombreux villages ruraux sont installés sur le plateau de Victoria Falls. La vie collective commune du village s'organise autour du point d'eau, en particulier en saison sèche. Sobriété, efficacité, économie d'eau et d'énergie sont des règles de survie dans cette région rurale. But. Nous étions nés dans les kitchens. Quand elle veut avoir un nouveau bébé, elle délivre ici un nouveau bébé. Si elle est malade, vous êtes traité ici. Vous passez. Il disait que ce n'est pas juste un lieu de vie. C'est euh, bon. euh, un lieu de vie. C'est un salon, c'est une chambre de femme. S'il y a quelqu'un qui est mort, on, on met les corps dans la cuisine oui. avant de, oui. de, oui. de l'enterrer et c'est les femmes qui bâtissent, c'est comme un mois.